Nous allons voir comment utiliser le calendrier Outlook en mode Agenda. Outlook en ligne est accessible avec son compte du cégep. Cette application peut être accessible avec un navigateur web, mais on peut aussi télécharger l'application sur un téléphone intelligent ou une tablette en passant par le App Store ou le Play Store, tout dépendamment du modèle d'appareil utilisé. Pour se connecter à Outlook en ligne, il faut passer par Office 365. Dans un navigateur, on tape HTTPS2.baroblicbaroblic cjeplimoilou.ca Office. Pour se connecter, on entre son numéro de DA suivi de arrobas cjeplimoilou.ca. Le mot de passe est celui du cégep. Dans Office 365, on sélectionne l'icône Outlook en bleu. Nous voici dans Outlook. C'est ici que les courriels envoyés à l'adresse étudiante du Cégep peuvent être consultés. Dans le bas, il y a une icône de calendrier. En cliquant dessus, on arrive à l'interface qui nous intéresse. La page de l'agenda se subdivise en plusieurs fenêtres. Un mini-calendrier mensuel dans le coin supérieur gauche, navigable avec des flèches ou en cliquant sur les dates. La liste des calendriers en dessous. Il s'agit simplement de garder le calendrier principal coché. En haut à droite, il y a le bouton d'affichage de l'agenda. Et du côté gauche, les boutons de navigation de l'agenda. Enfin, la fenêtre principale de l'agenda est ici. L'agenda peut s'afficher en mois, mais on peut aussi l'afficher en mode semaine ou même semaine de classe. Il s'agit de choisir le mode qui nous convient le mieux. Donc ici, en affichage semaine de classe, on se déplace vers une semaine où l'on désire commencer à remplir l'agenda. On se repère sur l'agenda avec les heures qui s'affichent sur la ligne verticale et les jours sur la ligne horizontale. On peut donc débuter avec l'entrée de ces cours. On sélectionne le jour et l'heure de la fenêtre de l'agenda et en cliquant dessus, on entre simplement dans la fenêtre les informations du cours. Le titre on indique si l'entrée se répète à toutes les semaines. Dans ce cas-ci, on peut aussi sélectionner la fin du cours en sélectionnant le mois et la date sur le mini-calendrier. On entre aussi l'heure de fin du cours et on enregistre. Le cours s'affiche maintenant sur le calendrier. Il est possible de retourner le modifier en cliquant sur l'événement et en sélectionnant « Modifier tous les événements de la série ». Dans cet exemple, on peut ajouter des notes comme le numéro de local ou si le cours est en présence ou à distance. On fait de même pour tous les cours. Il serait utile de mettre dans les notes de chaque cours les informations nécessaires, comme par exemple, comment on rejoint le cours via Teams ou Zoom. On peut remarquer que tous les cours créés, avec une répétition, s'affichent dans les semaines subséquentes du calendrier, jusqu'à la date de fin configurée dans chaque année. Une fois les cours et les événements qui se répètent sont entrés dans l'agenda, il est plus simple de voir ses disponibilités. On peut donc plus facilement gérer son temps en un coup d'œil et voir si on est disponible, par exemple, pour un travail d'équipe. On peut même utiliser cette réunion pour inviter des collègues de classe en leur faisant parvenir un rendez-vous via courriel. Ils le recevront et s'ils l'acceptent, ce rendez-vous apparaîtra aussi dans leur calendrier. Il est aussi possible de voir la confirmation du rendez-vous par vos collègues via le courriel dans Outlook. Petite note, si un enseignant entre un rendez-vous dans votre équipe de classe Teams, tous les étudiants de la classe verront apparaître ce rendez-vous dans leur calendrier Outlook. En prenant le temps de remplir son agenda, il devient facile de planifier ses activités et ses disponibilités à l'avance. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas en plus y entrer toutes ses activités, comme par exemple son horaire de travail? D'un coup d'œil, on peut voir tout son emploi du temps.